Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Virovlogs. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour le super accueil que vous avez fait au format. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de sujets à traiter dès le départ. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu le teaser, le principe des Virovlogs est que vous me donniez des affirmations en lien avec la biologie auxquelles je vais chercher des contre-exemples dans le monde viral. Ou au moins des fun facts que je puisse vous présenter en vidéo. C'est parti pour le premier épisode Sujet du jour, on dit régulièrement que les virus sont petits. Mais petits par rapport à quoi, au juste Un Maine Coon est gros par rapport aux autres chats, mais à côté d'un bébé baleine, il est tout de suite beaucoup moins impressionnant. Bienvenue sur internet Premier épisode, premier exemple, un chat Mais revenons aux virus. Par rapport à nous, c'est sûr qu'il n'y a pas débat, ils sont tout petits. Tellement petits qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu et qu'il faut utiliser un microscope. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont microscopiques. Mais par rapport à une bactérie, ça se discute. D'où l'affirmation du jour « un virus est plus petit qu'une bactérie » Proposé sur YouTube par Bromure. Pour traiter ce sujet, il va falloir faire un peu d'histoire. Le premier virus caractérisé est le virus de la mosaïque du tabac qui, comme son nom l'indique, infecte les plants de tabac et fait apparaître des taches de couleur, autrement dit des mosaïques, sur leurs feuilles. Ce virus a été identifié dans les années 1890 et sa structure n'a vraiment été comprise que dans les années 1950. Et pour ça, on remercie une certaine Rosaline Franklin, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler sur cette chaîne. Comme vous pouvez vous en douter, dans les années 1890, on n'avait pas vraiment les mêmes microscopes qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de grossissement ou simplement de prix, et donc d'accessibilité pour les chercheurs. C'est pour ça que pendant un certain temps, les virus ont été considérés comme invisibles. En fait, les premières images du virus de la mosaïque du tabac ont été faites en 1939 avec un microscope électronique. Plus de 50 ans auparavant, c'est une autre caractéristique du virus de la mosaïque du tabac qui avait permis son identification, le fait qu'il soit ultra-filtrable. À l'époque, des filtres en porcelaine poreuse avaient été conçus pour pouvoir retenir les bactéries contenues dans un liquide. Ils avaient été créés par Monsieur Chamberlain et ont donc été baptisés filtres de Chamberlain. Originalité plus, plus. Il se trouve que lorsque des chercheurs broyaient des plants de tabac infectés par le virus de la mosaïque du tabac dans de l'eau et passaient cette eau à travers un filtre de Chamberland, le liquide obtenu était toujours infectieux. D'où l'idée que les virus étaient des agents filtrables. Et comme ces filtres avaient des pores vraiment petits, on parlait d'agents ultrafiltrables. Pour être honnête, j'ai cherché la taille réelle des pores des filtres de Chamberland à l'époque et je n'ai pas trouvé de chiffres fiables. A priori, c'était de l'ordre de 1 micromètre, c'est-à-dire 1 millième de millimètre, ce qui explique que ces pores bloquaient les bactéries, mais laissaient passer le virus de la mosaïque du tabac, dont on peut donc dire qu'il est plus petit que les bactéries. Ça, c'est la version courte de l'histoire, parce que vous vous doutez bien qu'à une époque où les virus n'étaient pas connus, il a quand même fallu pas mal d'arguments avant de convaincre les chercheurs que c'était eux les responsables de la mosaïque du tabac. Pas mal d'expériences ont notamment été réalisées pour s'assurer qu'elles n'étaient pas causées par des toxines bactériennes, autrement dit des molécules produites par les bactéries et qui, elles, auraient pu passer le filtre de Chamberlain même si les bactéries restaient bloquées. Ce qui a fini par convaincre les chercheurs que ce n'était pas la bonne explication derrière la mosaïque du tabac, c'est que les liquides obtenus après filtration restaient infectieux même après avoir été dilués de nombreuses fois. Pour revenir à la taille des virus, il a finalement été montré que le virus de la mosaïque du tabac a grosso modo une forme de cylindre, de 13 nanomètres de diamètre et d'environ 300 nanomètres de longueur. Un nanomètre, c'est un millième de micromètre, autrement dit un millionième de millimètre. Et effectivement, jusqu'à récemment, les plus gros virus connus mesuraient 300 nanomètres, autrement dit 0,3 micromètre, de longueur ou de diamètre. C'est-à-dire à peu près trois fois moins que la taille moyenne des bactéries, qui mesurent en général entre 0,5 et 5 micromètres. Vous êtes sans doute en train de penser que pour ce qui est de contredire l'affirmation initiale, on n'est pas super bien parti. Mais il y a une feinte En fait, les microbiologistes qui cherchaient des virus dans des échantillons récupérés dans l'environnement commençaient par filtrer ces échantillons pour enlever tout ce qui faisait plus de 300 nanomètres. Forcément, s'il y avait des virus plus gros, impossible de tomber dessus dans ces conditions. Mais tout ceci a été révolutionné en 2003 avec l'identification du premier virus géant, le fameux Mimivirus. Non, il ne s'appelle pas comme ça parce que les chercheurs l'ont trouvé mignon. Mimivirus vient de mimicking microbes, autrement dit imitant les bactéries. Parce qu'en fait, l'identification de Mimivirus a été publiée en 2003, mais que l'échantillon sur lequel ont travaillé les chercheurs datait de 1992. Pendant toutes ces années, Mimivirus avait été pris pour une bactérie. Et on comprend pourquoi quand on voit cette photo. Ce virus fait partie de ceux qui étaient considérés comme les plus gros à l'époque. Et à côté de Mimivirus, on se rend bien compte qu'il y a une différence de gabarit. Le diamètre de Mimivirus n'est pas de 300 nanomètres, mais de 750. Mais ça, c'était en 2003. Aujourd'hui, beaucoup d'autres virus géants ont été identifiés Pandoravirus, Molivirus, Mamavirus, Marseillevirus, Megavirus, Pitovirus, Closnovirus. En tout, on connaît aujourd'hui trois familles de virus géants. Sans compter les derniers venus à savoir les tupanvirus, identifiés dans un article publié fin février et qui peuvent mesurer jusqu'à 2,3 micromètres de longueur. En gros, les virus géants, plus on en cherche, plus on en trouve. La plupart d'entre eux ont été identifiés dans l'eau, que ce soit l'océan ou des eaux stagnantes, mais certains ont été trouvés dans des sols gelés. Et pas besoin de vous mettre à paniquer, ce ne sont pas des virus qui infectent les humains. Tous les virus géants identifiés à ce jour semblent spécifiques d'organismes unicellulaires, le plus souvent des amibes. Et en parlant d'organismes unicellulaires, si on revenait à cette histoire de différence de taille avec les bactéries, vous savez désormais que le plus gros virus connu mesure 2,3 micromètres. En revanche, la plus petite bactérie connue en mesure 0,3 et la plus petite cellule eucaryote, c'est-à-dire cellule à noyau, 0,8. S'il est vrai que les virus sont plus petits que les bactéries en moyenne, on ne peut absolument pas généraliser cette phrase puisque le plus gros virus fait à peu près 8 fois la taille de la plus petite bactérie. Chose intéressante, ces virus plus gros ont aussi des génomes plus complexes et pourraient être capables de remplir des fonctions nouvelles. Au-delà des comparaisons de taille avec les bactéries, leur découverte lance donc une vraie réflexion sur la définition même de ce qu'est un virus. Et on en reparlera dans un prochain Virovlog. Merci d'avoir regardé ce premier Virovlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous voulez laisser des affirmations biologiques pour les prochains épisodes, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag ViroVlog. À bientôt